Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment introduire des, soit des images ou même des, des PDF dans h Donc, une fois que vous aurez peut-être fini de dessiner votre projet dans h vous aurez la possibilité de l'exporter de, de dans, dans le logiciel h Et la possibilité est très simple c'est si une nouvelle sur la page n'hésite pas, n'hésite pas à t'abonner, de commenter, de partager la vidéo. Donc ça, toutefois, t'as ou où le register à chez Donc Voilà. Aller en 2D. Alors, le positionner en 2D. Donc, le positionner en 2D. un produit est très simple. Vous venez dans Fichier, Contenu STN. Donc, je vous dis que vous aurez la possibilité de positionner, que ce soit Fichier image ou, ou Fichier... 3D ou fichier PDF. En fait, on va positionner ça. Vous venez sur cliquer sur placer un dessin externe. Là, là, vous pouvez choisir en fonction de la destination. Je vais choisir un PDF. On prendre PDF si ouvrir. Et je vais juste le positionner. un peu Je le positionne à l'axe des centres de coupe. Si sur le PDF, on sait que vous dessiner. Mais si c'est l'image, je le positionne à l'extérieur de mon de mon centre de coupe. Là, vous pouvez constater. Que voici mon image que j'ai introduit dans Chicat et il ne sera pas visible en 3D, je le précise en combien elle ne sera pas visible en 3D. Donc ça sera encore à nous de redessiner les contours donc paramétrer les ouvertures et de autocad à 15, on le paramètre à 15 et on passe sur le contour. Et maintenant si c'est peut-être une image qu'on va introduire, on vient d'afficher, placer un contenu externe, cherche une image, qu'on va introduire. Euh, image, image, image, peut-être, peut-être peut image d'un rendu fait, je vais peut-être prendre ce, là, peut dessus, je vais peut-être prendre un truc comme ceci, une image 3D, pour ça. Moi, quand c'est une image, je la positionne pas au niveau des, des coupes, je la positionne à l'extérieur. Je la positionne à l'extérieur, pourquoi Parce que je vais venir ici, regarder les cotations, et elle dessiner maintenant à ce niveau moi c'est un peu comme ça que je procède donc c'est la meilleure des manières lorsque c'est un fichier image donc vous êtes téléchargé vous un plan sur le net ou bien quoi vous pouvez avoir la possibilité de l'introduire dans, dans H4 et de lui dessiner voyez un peu et aussi la mise à l'échelle elle est très très très importante donc vous avez peut-être constaté que lorsque je vais venir se la mettre à un cinquantième ça zoome vous avez, constaté, vous avez constaté ce qui s'est passé dans, quand je reviens à 1 centième, c'est petit, 1 centi centième. Donc, on le temps, nous, aurons, nous aurons le temps de, de discuter, de, de travailler sur, sur le réglage des, des échelles. Donc, euh, merci pour votre attention. On nous revoit la prochaine fois pour des nouvelles vidéos.